Dans cette capsule, nous allons voir un exemple de boucle de rétrocontrôle d'un système physiologique. On a vu qu'un processus super important en physiologie, c'est le concept d'homéostasie. Pour maintenir l'homéostasie, pour maintenir l'équilibre, il y a plusieurs processus qui entrent en jeu, incluant des boucles de rétrocontrôle. Donc, on va avoir des signaux à l'intérieur du corps qui vont changer des valeurs, qui vont activer ou désactiver d'autres systèmes physiologiques, le système nerveux, etc. Tout ça pour euh, ramener l'organisme vers l'état d'équilibre, vers l'homéostasie. Souvent, ces signaux-là, c'est des signaux hormonaux. On, ici, on a un exemple de boucle de rétrocontrôle qui euh, maintient euh, la glycémie normale. Là, on va prendre l'exemple d'un humain. Donc, on peut avoir, dans le haut du, du graphique, on a une hyperglycémie. Qui, donc, on a une augmentation de la quantité de sucre en circulation dans le sang. Et il va avoir sécrétion de l'insuline par le pancréas, par des cellules spécialisées du pancréas, qui vont avoir pour effet de permettre aux cellules d'utiliser le glucose en circulation et de le, soit l'utiliser directement comme source d'énergie, soit le stocker comme des réserves. Et le, le glucose, une fois utilisé, n'est plus en circulation, ça ramène la glycémie vers des niveaux normaux, vers l'équilibre, l'état de myostasie. D'un autre côté, on pourrait aussi avoir dans le bas de l'image, on a une deuxième boucle de retocontrôle indépendante, on va le voir, où on pourrait avoir une la quantité de glucose est trop faible en circulation, on a une hypoglycémie. Dans ce cas-ci, on va avoir sécrétion par d'autres cellules du pancréas de l'hormone glucagon. Et le glucagon va avoir plusieurs euh, fonctions, mais dans ce cas-ci, ce qu'on voit, c'est que ça va activer les récepteurs de cette hormone-là qui sont, par exemple, sur le foie. Et ça va mener à la libération euh, d'énergie pour remettre du glucose en circulation. Le glucose en circulation, ça c'est par exemple lorsqu'on est en état de jeûne, ce type d'action-là, de, de boucle de rétro-contrôle-là va être mise en place. Et la glycémie revient au niveau normal, on revient à l'homéostasie. Donc on a deux bons exemples de boucles de rétro qui agissent chacun quand c'est trop ou pas assez pour ramener l'état d'équilibre euh, de, de quelque chose qui est vraiment important, c'est la quantité de glucose euh, sanguin euh, qui est en circulation dans notre corps.